Good morning. Alléluia. Nous serons aujourd'hui le lundi A vraiment de chay Benitzaq Befani et Aram Amram Ben Sulika et Shalom Ben Chibba. Si vous souhaitez aussi des un prochain étudiant de Mishnah, contacter 5 minutes Communauté Nous étudions la septième amot perek beth Mishnah. Hey, Mishé yeshlo ach Mikol makom. Zokek et techet achiv li Yiboum. L'Achiv, le chol davar. Chus vimi yeshlo mina shifcha mina nochrit. Même principe. Mishé yeshlo ben mikol makom. Avant c'était Mishé yeshlo ach et maintenant c'est Mishé yeshlo ben. มิช יש לו בן מכל de, de figure ça dépend de quel angle de vue on va voir mais c'est le même principe même situation à savoir, définir qu'est-ce qu'on appelle comme un frère ou qu'est-ce qu'on appelle comme une un enfant qui est meyuchas à toi, qui est apparenté à toi, affilié à toi, et qui va engager toutes sortes de anachot selon la Torah, soit, à titre d'exemple, euh, par exemple, deux frères, lorsqu'il y en a un qui décède, qui n'a pas d'enfant, de l'autre, il doit faire la à de hiboum À part ça, deux frères, et eh ben, un, il va hériter l'autre s'il n'y avait pas d'enfant. Ou encore, une autre situation, si c'est de Kohanim par exemple, ou un frère, un Kohen qui a, d'accord, de Kohanim, un Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort, mais pour son frère, il a le droit de s'impurifier, il y a sept, Shiva Krobim, sept personnes proches parents Alors la Mishnah maintenant, elle va venir, me devenir, qu'est-ce qu'on appelle un frère Bien évidemment, si c'est un frère qui est né avec, ton bon papa et ta bonne maman, Baruch HaShem, c'est un frère Glad Kacher, mais il y a des fois, est... la vie, elle n'est pas toujours rose et belle pour tout le monde et y des gens, des fois, où le père, il a, il a eu des écarts avec une femme mariée, il a eu un mamzer, il a eu un rapport avec sa, sa soeur, il a eu un enfant mamzer. Est-ce que c'est considéré comme son frère ou pas Alors la Mishnah, m'enseigne justement que « Mishesh mikol Celui qui a un frère, de n'importe quelle manière, même si c'est un mamzer, un mamzer, un bâtard, d'une liaison interdite, eh bien, sachez que ce frère-là, « Zokek et eshet achiv leiboum » Alors, si le frère, même cachère ou inversement, va décéder sans enfant, il va être zokek, il va prépo, préposer, on va dire, il va devoir préposer sa femme au hiboum, c'est-à-dire qu'il va devoir en théorie lui faire le hiboum, il ne va pas pouvoir se marier avec elle, mais en tout cas, il va lui faire la khalitza, mais papa, elle n'est pas libre d'aller se marier avec qui elle veut, même si lui, c'est un mamzer, parce que c'est son frère de sang. Et encore, Véachiv l'échol d'abord c'est son frère, pour tout. Barton nous dit, même pour l'hériter, et même aussi Melo, si c'était un Cohen, Lui, c'est un Cohen qui est né dans la cache-route, propre, clean. Son frère, le papa Cohen, il a eu des écarts. Eh bien, quoi Eh bien, son frère, le Mamzer, quand il va décéder, le Kohen, il devra partir à son enterrement. OK Sauf si toutefois, ou si celui qui a un frère, que son père, il a eu, en ayant un rapport avec une servante, ou avec une Goya. C'est déduit tout ça de Psukim, la Chifra, c'est déduit de Aïcha et la Deati et la Donéa, on est dit qu'on n'a pas de lien parenté. Il faut bien le savoir, celui qui est marié avec une Goya, il n'a pas de parenté avec ses enfants. Ses enfants, même si après il va les convertir, c'est pas ses enfants. Bidérabanon, on va faire toutes sortes de décrits, tout ça, mais en tout cas, on te sait pas, il n'a pas de rapport avec ses enfants. S'il si a eu même 18 enfants avec la Goya, après il, se met, et après, il a envie de faire Chuba, il doit se marier avec une d'Israël et avoir des enfants avec elle parce qu'il a pas fait la, la mise à pire à Viruvia par exemple ok idem donc ça c'est ça c'est la humina nochrit et idem aussi s'il avec la chifra c'est plus tellement d'actualité à notre époque mais à l'époque c'était encore des cas que, qui, qui existaient à l'époque de la de la, la Mishnah et il y, avait, il y avait des esclaves il y avait des servantes à la maison et malheureusement ça arrivait des fois où il y avait des rapports interdits qui se passaient et tous les enfants qui naissent c'est pas ses enfants donc, ça signifie que s'il a et donc, il n'y a pas des liens de parenté aussi, euh, au même titre, ok Et la même Mishnah, maintenant, même principe, mais avec un autre angle de vue. Parce qu'on va maintenant parler, est-ce que ça s'appelle deux frères Maintenant, on va s'intéresser va, va à savoir, est-ce que c'est son fils Même principe, Misheshlo ben Mikol, comme tout celui qui a un fils, quelle que soit la manière, même si c'est avec la voisine. Eh bien, Potter, à Viv Menaïboum, ce fils-là, même ce même qu'il a eu avec sa liaison interdite, il va dispenser la femme de son père. Le papa, il avait une bonne femme, Tzadika. Lui, Mzrob, il partait avec la voisine. Il a eu un enfant, Mamzer. Le père, il décède sans enfant naturel. Il ne laissait que ce, que ce bâtard. Eh bien, la Mishnah me dit que, eh bien, malgré tout, la femme de son père, la petite Tzadika, quand son mari décède, elle n'a pas besoin d'aller faire le hiboum. Pourquoi Parce que lui, ce Mamzer-là, c'est la progéniture de son père, qu'il a laissé sur la planète Terre. Il est mort avec, en laissant des enfants. Le pauvre, quel enfant il a laissé sur Terre Mais qu'est-ce qu'on peut faire Ok Donc, Poter et Mina Iboum a dispensé la femme de son père, du, de de d'Iboum. Ve khayav al makato, kile Et pire que ça, ce mamzer là, il est chayav bon, de respecter son père et sa mère, bien sûr. Mais aussi, même aussi, même aussi, si jamais il fait saigner son père, il lui met un coup, il le fait saigner, il est chayav mita. mon fils, il n'a pas le droit de faire saigner son père. Et aussi, Akil-Latos, il va maudire son père. Alors, la, la Gemal le précise, attention, attention, attention. On parle que son père, il a fait de chouva entre temps. D'accord S'il n'a pas fait de chouva, il faut savoir, un père n'est pas obligé, un enfant n'a pas, pas de miseau de av, et n'est pas concerné par toutes ces miseaux si son père, c'est un rachat. aussi, c'est un rachat. Si, là, il préserve, les, il s'écrit aussi dans cette Gemara qui est sur le dans plusieurs endroits, il s'écrit dans la Gemara, que, mais si de toute façon son père, après ces écarts et toutes ces bêtises, il a fait chouba le, le fils a le devoir de le respecter, et si toutefois il le fait saigner, aussi le maudit, eh bien, il est ubnohu à davar Et c'est aussi son fils pour toutes les alachotes de la Torah, s'implique de nouveau les velitamelo bon, tamelo Il n'y aura pas de problème en général, parce que le fils, ce sera... Euh, non, oui. Dans, dans l'autre sens, si le père c'était un Kohen, maintenant il a fait Etchouva, mais il a laissé ce Mamzer maintenant. Ce Mamzer il va mourir. Le père qui est le Kohen, il va partir à l'entendement de son fils, même si c'est un Mamzer. Ok, et idem aussi pour l'hériter hein, dans les deux sens. Chutz à l'exception de nouveau, Mimisheshlo, Mina Shifra ou Mina sauf si toutefois il a eu un enfant avec sa servante, Goya, donc c'est une Goya avec un statut un peu spécial, que les enfants ne sont pas affiliés à lui, et ou bien Mina de la Goya, c'est pas son fils. Et donc, si en fait, il a été marié, imaginez, il a été marié pendant, pendant 20 ans avec une Goya, il a eu 5 enfants avec elle. Après, plus tard, il a fait de chauva. il s'est marié avec une femme, Elle avait déjà passé la cinquantaine, il n'a plus eu d'enfants. C'est lorsqu'il va décéder sans enfants, malgré les 5 Goyim qu'il a, sa femme devra faire le hiboum avec son beau-frère. Ok Parce qu'il n'a pas laissé d'enfants sur Terre, parce que les enfants de la Goya, c'est pas ses enfants. Ils ne sont pas considérés comme siens. Ok c'est son enfant naturel, euh, génétiquement, mais en tout cas, ils ont pas, ils sont moins consommés comme les siens pour, euh, pour un statut, pas un statut Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une vraie pleine de Hatzalaka Koto,